Bien, je travaillais à Saint-Martin-d'Air et je passais quatre fois par jour dans la rue Saint-Joseph mais je n'osais pas rentrer. Bah, disons que bon, j'ai un certain âge et j'avais peur que ce soit un cours de frime avec des filles qui font du chiquet, avec des shorts, des mini shorts, des... Euh, je sais pas comment on appelle le haut là. Les brassières. Les brassières et donc, je n'osais pas rentrer. Et un jour, au bout peut-être euh, un ou deux mois de passage quatre fois par jour, je vois deux dames aux cheveux blancs, pas des, des super bombes, euh, qui rentrent dans le, dans, dans dans le studio, dans le centre. Ah. Et je dis, ah ben, je vais rentrer. Et c'est comme ça que je suis rentrée à la suite de ces deux personnes. Qui m'ont inspirée, confiante. Je me suis dit, s'il y a des dames d'un certain âge, euh, moi qui ai un certain âge aussi, euh, je vais pouvoir euh, inscrire. Et le deuxième point, c'était aussi euh, que je voulais un coach, parce que pendant des années, quand j'étais jeune, je me suis inscrite à pas mal de, de cours à Grenoble, à saint martin dair et c'était trop dur, et puis un peu de paresse, le, le travail, euh, les enfants, tout réunis, et donc je voulais un coach qui me, qui me guide, qui m'appelle si je viens pas, euh, voilà, c'était ça en enfin, fait. Que... Il y a disons, que je prends de l'âge mm -hmm. et que au niveau euh, ligne, j'ai toujours fait attention, j'ai toujours fait, fait du régime et ce que je voyais, c'était au niveau des bras, la peau qui, qui se distend, au niveau des cuisses. Euh, en fait, euh, musculairement, bah, je, je perdais euh, de la masse, du muscle. Donc, euh, je me suis dit, bah, il faut y aller ma fille, c'est le moment. Mon objectif, c'était plutôt de raffermir moi de raffermir, de garder euh, une certaine ligne quoi, une certaine euh, musculation. Alors là, euh, ça fait deux ans et demi. Bah, ouais, je, je, je fais un peu tout. Si Antoine me dit c'est Querplet, je fais Querplet. Si c'est boxing, je fais boxing. Si c'est TRX, euh, je fais TRX. Un que j'aime moi, mais pourtant qui est très efficace, c'est le Viper. Et, et je vais essayer la bike parce que. Il paraît que c'est très bon au niveau, justement, musculaire. Voilà, mais ça, j'ai commencé que depuis quelques temps. C'est un massage, surtout pour la cellulite, pour le maillot de bain, parce que je vais être bien à la piscine et à la plage, donc pendant l'été, c'est sympa. Ce que nous fait Émilie, c'est d'une part très efficace, parce que je me suis rendu compte au bout du troisième que ma peau était beaucoup plus lisse, Bon, il y a encore un peu de cellulite, bon, mais, mais la peau est déjà bien plus lisse. Euh, L'aspect, Même mon mari l'a remarqué, hein, c'est ce que je dis à Emily. Et, et en plus ça détend, donc euh, ça joint un peu l'utile à l'acneur. Alors au début, pendant à peu près euh, un an et demi, j'ai fait une séance par semaine, et puis euh, je me suis prise un peu au jeu, on n'est pas forcé. Euh, il n'y a pas de contraintes en fait, euh, si on fait pas bien, on fait pas bien, si on est fatigué, bon bref, on travaille mais euh, sans contrainte. et là, après au bout d'un an et demi, j'ai pris un deuxième cours par semaine. Ah, ce que je voulais dire justement, c'est que comme moi, j'ai été conquise, qu'il n'y avait pas justement de frime, de, de petites minettes, j'ai eu confiance, donc j'ai dit à mon mari, ça serait bien que tu fasses de la gym, mais d'abord il, il fallait que je sois confiante. Quoi. Alors euh, oui un petit peu on fait un petit peu d'équitation parce que voilà on a accroché aussi oui. au niveau de comment dire vos, les cours vos cours nous ont euh, comment dire donné une certaine souplesse, un certain équilibre qui nous aide beaucoup au niveau de l'équitation. Euh, à 67 ans, euh, bah, disons que c'est plus un cours pour se raffermir, pour euh, comment dire, garder euh, une certaine allure et se sentir bien dans les activités euh, qu'on fait tous les jours, euh, porter des paniers, faire son lit, euh, on a moins mal au dos, euh, et puis au niveau pour les femmes, au niveau musculaire, c'est bien je trouve. Ben pour moi, ce serait euh, le sport sans contrainte et dans la convivialité. Euh, ce que je disais, il n'y a pas de frime, les gens sont super sympas, euh, euh, les coachs sont super sympas, euh, vous, euh, Hugo, enfin Émilie pour les soins, on... puis on est bien reçu, je crois qu'il y a une ambiance, voilà, et ça je crois que c'est important, c'est pas que le sport pour le sport, on va continuer comme ça.